Notre de notre Ils nous sont infantilisés, ouais. entraînés à tout déléguer, ouais. convaincus de nous spécialiser, ouais. à les entretenir, on est relégués. Chut. Pourquoi tout leur demander, uniquement revendiquer ouais. Pourquoi se laisser commander au lieu d'apprendre à s'impliquer ouais. Entre nous, on a tout pour s'équiper, entre nous, on a tout pour s'éduquer. Parfaitement capable d'assurer ensemble notre sécurité. Complètement à même d'assumer nous-mêmes nos nécessités. dirigeant dirigeants, bon. Bon. Manque, police policiers, armée ouais. Chef, cadre, enseignants, on peut s'en passer. Ouais. Tellement une solution existe, le de exige, ni de combattre l'exil, fiscal ni de exit, pas de raison qu'on s'excite juste au sein de leurs limites, moi c'est pour ma classe que je me Si les gens savaient qu'ils n'ont pas à prendre le pouvoir, qu'il leur suffit de le il vouloir, il de justice et liberté sont si près. Si les gens savaient que tout se trouve entre leurs mains que tout peut commencer demain, de si seulement on eux-mêmes ils croyaient, il former un Et sa culture, ses croyances À suivre les mêmes buts sans projeter d'alternance Un système qui nous modèle pour son seul maintien Un système sur lequel quelques maîtres ont la main Quelques maîtres qui sont nous n'auraient aucun prestige Des maîtres qui pour nous ne ressentent aucune estime Alors, quel intérêt à s'enfermer dans leur marche Sont-on dans des déterminismes d'un âge. Dites-moi franchement ce qui nous empêche d'échapper à leur schéma pété, leur hiérarchie claquée Patriarcat, productivisme, salarié Les gens s'entendent des chefs d'état principe ça parle de génération ça joue la soumission même enterré alors quoi on sera toujours plus à gauche mutualisation auto organisation de principe tout simple pour passer à l'attaque. à la de 19 à la catalyse Le remets dans cet enfer si les gens savaient qu'ils n'ont pas à prendre le pouvoir.